Jamel, nous arrivons au terme des dix séances programmées. J'espère que la thérapie aura été bénéfique. Madame, ça m'a fait plaisir de venir discuter avec vous comme ça, tranquille. Mais j'ai une faveur à vous demander. Je vous écoute. Est-ce que c'est possible de jeter un petit coup d'œil dans votre cahier Juste pour voir ce que vous avez noté sur moi. Mais non, c'est pas possible. Juste une page, vite fait. C'est confidentiel. Je ne dirai rien à personne, c'est promis. Jamel... C'est pas grave. Mais sinon, il y en a une autre question qui m'interroge depuis le début. Allez-y. Madame, vous êtes psychologue, pas docteur. Mm -hmm. Vous recevez souvent des gens rhumés Mais non, Jamel. J'ai des patients qui pleurent. Ah oui Avec moi, vous en avez fait des économies, alors Mais sinon, il manquait qu'une seule chose. Le café. Eh bien, écoutez, j'y penserai si vous revenez. Mais, madame, dans tous les cas, on se revoit dans deux semaines. Ah bon j'ai... Non, je ne l'ai pas noté, non Et Je parlais du mariage. Ah ben, on n'en avait pas parlé. Euh, je sais pas, mais vous êtes invitée. Juste là-bas, il ne faut pas dire vous êtes ma psychologue, c'est tout. <rire> c'est gentil, Jamel, mais... Euh, je garde des relations strictement professionnelles avec mes patients. Oui, mais moi, je ne vais pas rester patiente très longtemps si vous me dites comme ça. Écoutez, si vous ne venez pas, je vais venir vous chercher devant chez vous, ou sinon je ne m'arrête pas. Okay. Voilà. Alors c'est bon euh, Je vais y réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir. Vous allez voir l'ambiance comme vous n'avez jamais vu. Avec les you-you, les drapeaux, la hala totale. Eh bien, c'est bien, vous êtes prêts pour le grand jour. Oui, mais. plus de reste à venir. Oh, attendez quelques années avant de vous plaindre de la vie de couple. Non, ce n'est pas ça. Avec Alice, ça sera le bonheur.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 Mais on a dit, c'est pas grave, on va se rattraper plus tard avec un gros mariage au bled. Très bien. Mais dites-moi, pourquoi vous l'avez mis à l'écart J'avais peur que s'il rencontre Alice avant le mariage, ça risquait de créer du malaise. C'est quoi votre inquiétude, qu'elle soit française euh, Disons, si elle s'appelait Delphine, ça passe mieux. Hein Delphine Zitoun, DZ, comme l'Algérie. Ok. Ouais. Regardez, Louis c'est Djilali Zetoun, DZ. Ma mère, Jenna Zetoun, DZ. Si vous me demandez mon avis, il n'a pas choisi sa femme par hasard. Et c'est pas fini. Son frère, Dries Zetoun, DZ. Son fils à lui, mon cousin, Djibril Zetoun, DZ. Même lui, sa femme, c'est un petit peu bizarre, comme par hasard, Dunia. Elle les même pas enceinte, ils ont déjà choisi le prénom de leur futur fils, Dalil.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 Je pense pouvoir parler au nom de vos familles, de vos amis et de tous ceux qui vous sont chers et qui sont ici aujourd'hui en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Mais chacun sait qu'il y aura aussi des jours d'épreuve et c'est dans ces moments-là que l'amour, la présence... Ils vont bien ressentir. m'a Ils prendront toute leur valeur et leur importance. Il est beau, mon fils. Je suis heureux de vous unir. Je te jure, même elle, elle n'est pas si mal finalement. Ainsi que beaucoup de bonheur. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Nous allons demander aux témoins de nous rejoindre pour signer les registres. Quant à la famille et les amis, vous pouvez descendre sur le parvis. Alice et Jamel vous rejoindront un peu plus tard. Merci beaucoup. Monsieur Vous êtes prête Oui. 1, 2, 3. C'est bien ça Et toi aussi, mange, allez, n'est pas honte, allez vas-y, vas-y, mange C'est cool, ça ira, merci Mais non, allez mange, regarde, t'es tout maigre allez, allez hop, on mange là C'est ah. gentil, mais on peut pas, on est vegan Vegan Mais c'est pas grave, c'est de l'agneau <rire> Allez tiens ah, allez, enfin. oui. bien, Allez goûte-moi ça, tu vas me dire des nouvelles Vas-y, tiens Ça c'est pour toi, meilleur morceau <rire> Et puis, ça se fait pas de pas manger, hein C'est mal poli de pas manger, surtout à mariage, hein. -Alle. hein oui. Allez Allez, on y va. Soyez pas timides. va, enfin, Pierre, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais On est invité. Le respect. C'est bien, ça, c'est bien, ça, oui. Hein, hein, oui. T as t as bien C'est bon, hein Les épices mélangées dans la graisse, comme ça, hein. C'est pas bon pour le cholestérol, mais c'est bon pour la soirée. Ça va se payer, Pierre. Ça va ça. Allez, toi aussi, madame, mange. Euh... Oui, je vais manger une petite carotte, alors. Ah, c'est bien, une carotte en entrée. Allez. Allez, tout le monde, il finit son assiette, après c'est Claude François Ce sera juste légumes toute la semaine. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais mmh, franchement, je suis bon au moins, mais euh, franchement, là, à l'époque, c'était pas comme ça. Ça va hey, Djibril. monsieur de Classy, oui. vous avez vérifié la voiture oui. euh, je devrais ah, je rigole. Non, vous n'allez pas me la faire à chaque fois, hein, ouais, elle marche, mais... bien ouais. quoi qu'il en soit... Euh... Bébé. Oui, mais chéris. J'ai faim. Ah, <rire> non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de les voir manger. C'est la torture. C'est impossible. Mon <rire> on est là, <rire> <rire> est comme des plombs. <rire> tu sais quoi oui. Si là, je mange pas. Je vais les manger, vais... Mais tu dois prendre le changement de la robe. Non, c'est hors de question. Ah. Je te promets. Je suis désolée, je t'aime de tout mon cœur. Mais ta maman, je vais... je... Mais moi, je vais la tuer. Je vais la manger. Je vais la manger ta maman. M'achallah. Franchement, vous êtes magnifique. Et toi, la grande classe. Ah, merci, merci, merci. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est quoi Ah, j'ai galéré celui-là. J'espère qu'il va vous plaire. Ah. Ah. <rire> J'en ai marre de vous, c'est quoi ça, c'est le cadeau de mariage Ah, oh, le vrai cadeau, il est là, ça, c'est pour rigoler. Ah, Tiens, cousin. Ça, ça fait plaisir, mais les sous -CR gèrent, ah, après, euh... ça, est sous, c'est qui gère. Après ça, c'est entre vous, ça fait plaisir. Il y en a une autre, ah. ça, c'est de la part de Mourad, mais il dit celle-là, tu la rends pas. Hein. Je vais pas le vexer une deuxième ah. fois, mais je lui paierai le café en plus, tant qu'il veut. Ah, justement, il t'a offert un cadeau, et c'est une cafetière. Mais non Si <rire> Ah, ça tombe bien, non Pourquoi On ne devait pas en racheter une, tu te souviens Ah, <rire> c'est vrai, vrai. Priscille, ça va Ça vous plaît Ah oui, beaucoup ah. D'ailleurs, il faudra que je félicite <rire> Fatima. Et C'est beaucoup mieux qu'un traiteur. Ah, ah oui ah, ouais. Merci. Et euh, du coup, euh, vous vous connaissez depuis longtemps avec Alice Oui, c'est une amie d'enfance. <rire> Alors, euh, <rire> euh, en fait, on n'était pas dans les mêmes classes, mais je prenais le bus avec elle tous les jours. Ouais. Mmh. Et moi, c'est ma cousine. Et euh, moi, je, ben, je l'ai rencontrée en école de commerce, en fait, enfin, les belles années, quoi. Ouais. Ah, ouais, j'imagine. <rire> euh, moi, j'ai dû arrêter juste avant l'école de commerce. Ah, ah. Oh, t'as fait que la prépa Oui, je me préparais à y aller et puis j'ai rencontré mon mari. Voilà, quoi. La famille, tout ça. Ah, ouais, c'est dommage, quoi, c'est... Je sais pas, de privilégier sa vie de famille comme ça sur sa vie pro Ah non, mais pas du tout, on a un projet professionnel. Ah, ah c'est cool Dans quel, dans quel secteur d'activité Bah, dans les soins traditionnels. Ah, ah Ça doit pas être facile comme créneau. Et ton mari, il était déjà dans le domaine Écoute, étant donné que moi j'ai fait des études et que lui fait les marchés, je me suis dit qu'on était complémentaires dans le commerce. Ah. <rire> Qu'est-ce que ça Non, non, mais c'est de drôle. Pardon non, non. Bien c'est parce que t'as dit euh, des études et après le marché du coup j'ai cru qu'au début tu faisais des études de marché je dis, wow! et en fait non enfin c'est juste les études et plus tard le marché, enfin tu vois c'est pareil, c'est pas le truc ensemble Voilà bon. <rire> bien si nous allions lancer histoire de perdre oui. quelques calories avant la pièce montée ouais. Très ah, bonne idée bien. Allez Allez Ça va? Ça va et toi, mon Alhamdoulé. fils? Alhamdoulilah, bonsoir, ça va? Ouais. ça va? Ça... ça va bien? Ouais, Alhamdoulilah, et toi? Ah, ça va très bien. T'es beau, hein T'as vu Merci. combien il est beau, bon, mon fils? tu as vu c'est la classe. C'est hein. mon grand-fils ah ouais. que j'adore, que j'aime, fait ah, Qu'est-ce que, oh, ouais. Qu que j'ai fait encore? Ouais, ouais, ça c'est pas le parallélisme. Ah, c'est bon, moi, dans cette famille, je me fais <rire> hagard. Ah, <rire> fais pas d'un cheval à l'âne du cours, hein? <rire> C'est même pas ça l'expression. C'est pas ça l'expression? Mais de <rire> l'expression, moi, tu vas voir. Bon, on va fumer une cigarette, on va danser et toi, tu gardes ma veste. Je garde la veste. Moi, je garde la veste. Je tiens un vestiaire en fait. En plus, c'est pas des vestes. Ah, je... je pensais qu'en Baba Djilali, quand il était petit, il... il travaillait en France, Il était tout seul au Bled. Ah, ouais. Chaque fois il rentrait l'été, il m'amenait toujours dans la montagne pour voir avec les moutons. Et... Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, il ne il... vient pas au mariage, C'est pas normal quand même. Il dit allez. pourquoi tu fais ça Pourquoi Non, il... tu sais comment il est, il est bête. Il est bête, il t'aime, mais il est bête. Je sais, ma C'est pas pour ouais. moi. C'est pour Alice, c'est ma femme. Je sais. Elle ne connaît Je pas sais. tout ça à cause de la fierté. C'est ouais. trop. Ouais. Il est bête, ton père il est bête. Il t'aime à la folie. Il t'aime beaucoup. Mais il est bête. Il va le regretter. ouais, il va le regretter. Toi ça y est, toi chauffe, t'es marié. Avec une femme superbe. Elle est magnifique ta femme, elle va te rendre heureux. ou elle va te rendre heureuse. Je veux la rendre heureuse. Eh, ça y est, ça y est, mettez-le. C'est mon dieu, c'est le beau jour. Je sais, je sais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ce mariage était parfait. Il est parfait comme ça. Ouais, ça. Ouais, il est parfait. Vous êtes les femmes de ma vie. Toutes les deux. Hello, Abid. Moi, j'ai pas perdu un fils, j'ai gagné une fille, vous le dites. Ah oui. ça. Ah, oui. oui. On va danser. Parce qu'on a le droit de profiter. Ouais. Et on va profiter de notre mariage, d'accord ah, Je suis sèche les larmes. Viens oh, C'est donc tout à fait normal que nous participions. Euh... Que nous participions. Et c'est donc tout à fait naturel que nous participions. Que nous participions. Que nous participions. Que nous participions. N'est-ce hein, pas Jamel, Jamel. C'est notre. C'est exceptionnel. Et donc en fait Bien sûr. Clap. Que nous participions. Putain Laisse tomber, c'est la fierté, c'est pas la fierté, hein! C'est pas ça, quoi. hein! Qu'est-ce que j'ai fait moi là? Arrête, toi là! C'est toi là! Qu'est-ce que j'ai fait moi, quoi! Là, hein. Tu dis oui! Allez, vas-y! Bah, arrête, arrête! J'ai fait quoi, moi? Non, non, c'est bon, moi j'ai pas... Vous J'avais trop de nerfs pour les Arabes! Hum? Mm -hmm.